Senhoras e senhores, boa tarde. Mesdames et Messieurs, bonsoir. Que nos pela TV web do nous saluons également tous ceux qui nous accompagnent à travers la TV Web, la TV web ou Internet de la Manson du Camille. Le psychiatre Mireille López fazendo uma visão da sociedade. Lorsqu'il présente une um vision de la société. Estabeleceu que uma, que uma criatura humana é um animal com seis expressões variadas. Est un um animal qui possède six expressions variées. Essas seis expressões, se, se, seis expressões. caracterizam o ser humano. l'être humain. Et caractéristiques et pour pouvoir éduquer ces six caractéristiques, surgit la philosophie. Est apparue la philosophie. Et dans philosophie, que nous allons trouver la base de l'éthique. C'est dans la philosophie que nous avons trouvé la base de l'éthique. Et dans ce qu'il est dit, ce que Et les directives qui produisent le bonheur. Ces caractéristiques sont muito pessoais. Ces caractéristiques sont très personnelles. Et pour cette raison. c'est pour cela. Que, somos que bien que nous soyons semblables, nous sommes différents. la caractéristique de uma criatura La première caractéristique d'une créature humaine est la personnalité. la personnalité. personnalité, est dérivée du grec persona, le mot personnalité dérive du grec persona, qui est le masque. Les anciens représentants du théâtre grec les anciens représentants du théâtre grec portaient un masque pour jouer les diverses rôles au théâtre. Et de ce mot «masque », donc «persona », surgirent une «personnalité », «personage », etc. Portanto, l'apparition du individu par conséquent, l'apparence de l'individu n'est pas l'individu. Nous ne sommes pas ce que les autres voient. De Mais acordo avec nos intérêts et, à evolução, et de notre évolution, máscaras, nous portons des masques além de en plus du maquillage. Donc, vezes, souvent, para game, pour pouvoir conquérir quelqu'un, nous utilisons cette façade de théâtre nous utilisons cette, cette méthode du théâtre. Aparice, qui est, est parfaitement normal. Et c'est tout à fait normal. Parce que c'est la caractéristique de notre besoin d'affectivité. Et comme l'affectivité est très profonde, et comme est très souvent, ça commence par l'apparence. Une apparence agréable. Une apparence agréable. Leve, sutil, légère, surtout. Abre as portas a um relacionamento bom. Que ouvre muitas vezes termina mal. E que termina mal. Porque a pessoa não é o que aparenta. é muito comum dizer. -nos. Mas eu queria tanto bem a Fulano je lui voulais du bien à cette personne. pas me paraissait une personne admirable. Elle ele me, ele était pour moi une personne admirable. Então, Mais j'ai été déçue. Nos com os nous ne pouvons jamais être déçus par les autres. Parce que nous faisons tous semblant d'être ce que nous ne sommes pas. C'est un besoin d'évolution. Imagine si je commençais à griter imaginez-vous si maintenant je vous me mettais à crier vous diriez c'est un petit vieux qui est très gentil mais il est déséquilibré et certains diraient. oui é, ça va bien pour l'instant mais, mais on va voir comment ça va se finir não, tenho pressa que não vou acabar tão je ne suis pas pressée parce que je ne vais pas finir, vais pas finir tout de suite la personnalité fait partie de notre nossa... vie la personnalité fait partie de notre vie. C'est un besoin. Às vezes nous exagérons. Mais, Mais nous sommes tous un masque. La seconde, seconde caractéristique de la créature humaine est la connaissance. Tous nous avons connaissance. Nous avons tous de la connaissance, même lorsque la personne dit « je ne sais rien » elle connaît l'ignorance. <rire> donc la connaissance fait partie de notre processus d'évolution, c'est notre domaine, notre zone intellectuelle. A terceira característica, la característica é a identificação. É a, a isso nós chamamos de sintonia, que nous la sintonia. Simpatia. Animosidade. La é aquele estado em que nós simpatizamos ou um não com o outro. C'est l'état dans lequel nous simpatizamos ou não com o Os franceses criaram três frases muito bonitas. Os franceses criaram três frases que são muito belles. Nós encontramos alguém. Nous rencontrons quelqu'un et est une personne que on se dit, j'ai l'impression déjà de le connaître. vezes, ouvimos et Parfois, nous entendons raconter quelque chose et on se dit, «Ça me semble familier ». Et les Français ont créé le terme « déjà vu ».« Déjà senti ».« Déjà raconté ». Et il n'y a aucune explication psychologique à cela, c'est-à-dire qu'il n'y en avait pas, jusqu'à l'avenue la, la du spiritisme, et qui va expliquer que tous les déjà vus, sont des choses que l'on a déjà vues, que l'on a déjà connues, déjà j'ai eu tive uma muito curiosa na une expérience très très curieuse en Inde. Ah, à ce sujet. Em 1991, en 1991. Je um été invité par un groupe d'amis pour visiter l'Inde. Elle a servi un personnage très intéressant. C'était un personnage très célèbre et très intéressant. Era mystique indien C'était un mystique indien qui s'appelait Swami Sai Baba. Il Et il étonnait le monde. De il, était, il était très sympathique. Et il Il n'avait pas l'aspect d'un indien. Negra, il avait la peau très, très noire. Mais le était black power. Mais son, ses cheveux étaient comme du blanc comme le ceux du Black Power. Como usavam os avós descendentes africanos nos Estados Unidos. Quand le portait les descendants africains aux États-Unis. Para mim foi algo surpreendente. Et pour moi ce fut quelque chose de surprenant. Porque eu via muito falar na respeito da sua paranormalidade. Parce que j'avais beaucoup entendu parler de sa paranormalité. Et il matérialisait des objets à tous les jours. Il matérialisait des objets à la lumière du jour. Et des objets de valeur. De ouro. Des monnaies, des monnaies, des montres, Anéis. des bagues. Et il les donnait et les offrait aux personnes. Et, et c'était une personne qui était très controversée. Se que Parce qu'on essayait de dire que c'était de la fraude. Mais, Mais ça n'a jamais été prouvé. Foram escritas mais de 200 biografias sobre ele. On a é criado de 200 biografias a seu sobre. Eu tinha um amigo que era seu devoto. E j'ai un ami qui était qui l'admirait beaucoup. esse amigo era um grande yogi. Cet cet ami était un grand yogi. Ele celebrou-se no Brasil através da prática da yoga. E que é que é conhecido no Brasil através da prática do yoga. E ele me falava muito de Swami. E que me falava beaucoup de Swami. Eu não dava muito valor. E não importância. Porque o meu guru Era Chico Xavier. Chico Xavier. E como é natural. E sûr, quando a gente tem um guru, a gente batiza o guru dos outros. <risos> e eu adorava. O Chico. E Chico. E achava assim suami, sem sal. E <risos> que swami pas très Nesse interne, Eu tive mais pendant ce temps-là, j'ai eu un problème cardiaque. Et, Et j'ai été en état de mort apparente. Et non me quiser, lado, me devolver. Et on n'a pas euh, vu de de l'autre côté, alors on m'a ramené. Mais j'ai gardé des séquelles. J'ai eu un problème, donc j'ai gardé une douleur. Et je devais prendre tous les jours un, un, un médicament pour euh, Dilaté. Euh Vasodilatateur. Comment? Vasodilatateur. Merci. Voilà. Kisharwoso. <rire> Celui qui aurait déjà. Vasodilatateurs savent à l'infu quand ils peuvent laisser de sentir la l'angine pectoris. C'est le soulagement que l'on ressent quand on, a, on, a, on, a, on ne ressent plus cette angine de poitrine. Et mon ami me disait. Chémi posai baba. Et mon ami me disait. Appelle pour Pense à Demande-lui de t'aider. Et, de de et moi qui suis de la terre du Seigneur de Bonfim. Grâce à Dieu, suis de la terre Oui, c'est un truc un peu difficile. Je ne vais pas traduire, c'est un jeu de mots à traduire. Je vais pas traduire, c'est un jeu de à traduire. Mais je préférais donc faire appel à mon saint protecteur de Bahia. Mais, a douleur ne passait pas de forme de Mais un jour, il y a la douleur n'a pas voulu quitter. Et j'ai pris trop de médicaments. Et la douleur ne partait pas. Et je me suis souvenu de Saïbaba. Et, et, et j'ai dit mentalement: Suami. Hermogenes confia a une grande confiance en toi. Et Mais il m'a dit de faire appel à vous. Et que me Et que vous parce que ça me fait très mal. Il que je sois honnête. Alors je dormais. Quand de quand je je n'avais plus aucune douleur. Et j'ai trouvé ça curieux. Le, le médicament a fait effet. Et ensuite je me suis souvenue que j'avais appelé Saibaba. Et, Et j'ai eu un doute. Est-ce que c'était le médicament ou c'était lui Mas, Et comme la douleur revenait quotidiennement. j'ai attendu le lendemain e quando ela chegou quand arrivée, eu não tomei o remédio je pas pris de E disse, sai o de, novo. Et je <risos> me -de, -de eu não eu apelo para o senhor, porque dói eu eu acordei, e quando eu, me suis eu disse, mas eu não tomei remédio dit, Porém, esse produto tem o chamado efeito retard. Il est pour 24 Ce produit a un effet retard, c'est-à-dire qu'il a un effet qui peut durer pendant 24 heures. Et, ça, de et donc, demain, j'aurai je, le cœur net. Lorsque le troisième jour, la douleur est revenue, non, dit, je n'ai pas pris le médicament. Et j'ai crié « Sois Et Je suis presque en train de croire en vous. O senhor pode me dar uma mãozinha que e dormir, e eu me quando acordei. Quand eu me a dor havia passado. La avait passé. Eu então passei a acreditar no seu amigo. Alors, je me suis mis en seu amigo. Mas ele na India mm -hmm. e eu na Bahia. Oportunamente <risos> um amigo me convidou para ir conhecê-lo. Uh, e eu expliquei que não tinha nenhum interesse. Et Eu conhecia Chico, Javier, eu conheci Chico Xavier, o mais notável médium do século XX, 20 E não precisava mais de conhecer ninguém. E eu me disse, mas eu pago tudo. Dit, je te paye tout. Quero que você conheça sua. Je veux que tu conheces, sua e nós mantemos uma obra muito grande em Salvador de atendimento a crianças. E... Maintenant, une, une œuvre très grande à Salvador pour aider les enfants. Et j'ai demandé combien coûtait le voyage. il m'a dit à peu près combien ça coûtait. Mais, si eu... Mais je lui ai dit, si j'avais cet argent, je pourrais construire une maison pour les gens qui vivent dans la rue. Et mon ami m'a dit, et dit, je te donne le billet pour construire la Et je te donne aussi l'argent pour construire la maison. Et donc j'ai accepté. Parce c'était Quand nous, à India, Lorsque nous sommes arrivés en Inde, nous étions 16 brésiliens. Le n'était swam, pas dans son ashram. Et nous devions aller à une partie sud de la ville que nous étions. Nous devions aller dans une partie qui se trouvait au sud de la ville où nous étions pour le connaître. Nous avons appelé quatre voitures parce que c'était loin et nous sommes allés. Lorsque nous sommes arrivés il devait y avoir auprès de cet endroit plus de mille taxis. Nous descendus. et un enfant de rue est venu, il avait à peu près 6 ans, il est venu en courant, m'a embrassé, et me disse, Eu vou tomar conta carro. il m'a dit, moi je vais m'occuper de la voiture, Eu não falo et je ne parle pas l'anglais, je comprends un peu. Et j'ai trouvé ça intéressant, parce que comment est-ce qu'on allait trouver, les taxis, dans toute cette foule, nous, entrons, nous sommes entrés, avait plus de personnes. il y avait là plus de 10 000 personnes. Nous, nous nous sommes assis conforme à via directrice. Comme nous les directeurs, nous, était la comme c'était indiqué, je me suis assis au premier rang. Quand soi est venu nous voir. Eu achei muito simpático. Eu Porque havia trouvé très sympathique. uma aura de bondade. aura de E percebi que se tratava de uma coisa muito séria. Et me de Não se falava não. em dinheiro. On ne parlait pas d'argent. Ele honesto. Il était Não se atendia o prestígio social. Une descendante de la Reine de Belgique là. était là, dans la foule, et j'ai pu bavarder avec elle. Donc, nous sommes entrés, les portes se sont ouvertes, et il est arrivé. Quand il est arrivé auprès de moi, il, il s'est arrêté, sourit, il a souri il me dit, et m'a dit, Nós nous, conhecemos nous, nous nous connaissons, n'est-ce pas et ai si dit non monsieur. <rire> c'est la première fois que je viens ici. Et il, no, il m'a dit et le cœur. Et c'est là que je me suis souvenu que j'avais fait appel à lui. Et, et, il, et il le savait consciemment. Il a souri. Il a et, quantos jours va et, ficar. et il, il m'a demandé combien de jours allez-vous rester. Et, et j'ai dit quatre. Alors attends. Daí por diante eu não tive mais a sorte de ficar na frente. E a partir de lá, eu não tive a chance de ficar na frente. lá, eu não tive mais na multidão. a partir no de eu tive E lá, eu não tive lá, no meio do povo. Ele eu disse, Amanhã apenas. me dis, de a lá, a sorte de ficar na frente. eu não tive de eu eu parce que je vais visiter la ville de Madame Blavatsky. Madame Blavatsky et le colonel Orgost sont les fondateurs de la théosophie. Et donc il et dit, agora Alors il m'a dit, il a souri et m'a dit, maintenant nous allons parler. Il acceptait des entrevues. Mais c'était lui qui choisissait. Nous sommes allés dans une salle. Et j'ai vécu l'un des moments les plus riches de ma vie. Sentamos, Parce que nous sommes assis. Et il s'est assis sur un trône en or. Il et il nous a souri. Ficou plus et il était donc plus sympathique, est il est sympathique. Parce que celui qui rit est sympathique. Il ne rit est celui qui ne rit pas est antipathique. Et il a demandé à une personne, qu'est-ce que tu veux que je te donne C'était une femme. Et, la et elle a pu qui <rire> Et qu'est-ce qu'elle a demandé Et il a fait un mouvement et il lui a donné la bague. Et ainsi, il fouille, aux 12, 13, 15. Et c'est là qu'il a fait. Chez C'est ce qu'il a fait pour les deux. Je t'avais senti au seu lado. 12, 13, 15 personnes, et il est arrivé à moi. Six, à ses côtés, il a frappé à moi. Et j'étais beaucoup plus jeune. T'es 70 ans. J'avais 70 ans. <risos> et tu lui as demandé. Et il m'a demandé. Où est-ce que tu aimerais que je te donne je ne dis rien à soi Parce que je n'ai besoin de rien. Et il m'a posé une question gênante. Est-ce que tu crois que je suis Dieu Parce qu'il se, se disait. Et je me suis retrouvée dans une situation délicate. Si je, dissesse que si, si je disais que si, c'était de l'hypocrisie. Si je disais que non, c'était être malheureux et donc j'ai souri et j'ai fait comme si je n'avais pas compris la question. Et donc, il m'a posé la, la même question une deuxième fois. penses Prends-tu que je suis Dieu ?»« Je suis homme. »« Je suis occidental. »« Je suis occidental. »« Et dans ma tête, je ne peux pas concevoir un Dieu homme. »« Ni un homme. » Donc je ne crois pas. Il se bien. Il m'a dit très bien. Vous êtes chrétien? Je suis. Oui, monsieur. Mais c'est une question spirituelle. je suis chrétien spirituel. C'est l'occasion de le dire à tout le monde. Et je veux être spirituel. Et qu'est-ce que c'est être spirit C'est croire comme vous en la réincarnation, la la en l'immortalité de l'âme, en la justice divine, la on morts, en la communication de ce que l'on appelle les morts, des mondes habités. It's mais je moi bon, aussi, je crois en cela, il m'a dit. It's mais, eu mais do que o Et moi, je crois plus que vous. Pourquoi pourquoi Parce que je crois en Jésus-Christ. Oh, si et vous, vous croyez en Krishna et, et en d'autres dieux. Mais je Jesus, moi je crois en Jésus comme fils de Dieu comme Deus, le fils de Dieu. Nous à qui est venu nous, nous apprendre à aimer. Cet homme étrange m'a embrassé. Il m'a dit « Très bien !»« Moi aussi, j'aime beaucoup le Christ !» Je lui ai dit « Pas autant que moi !» Parce que les gens de sont comme ça Il a beaucoup souri il m'a dit « Qu'est-ce que tu veux de moi ?» Je lui ai dit « Je ne veux rien !» Parce que Dieu m'a donné une foi très belle Et je n'ai besoin de rien Mas não aceito uma lembrança minha. Souvenir, eu fiquei constrangido e para não ser Ele disse, eu a sua Para que abençoe o meu pensamento. Me para eu pensar retamente. Eu pensar tura, falar retamente. E, falar retamente, falar tura, e agir a retamente como ensinava Buda. Et agir avec droiture comme l'enseigné Bouddha. Il a levé la main et il, il, il a dit trois fois, blessings, blessings, blessings. Et qu'est-ce que tu veux de moi Et je lui ai dit, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais demander à cet homme Et je lui ai dit, je n'ai besoin de rien. Et est-ce qu'il faut le mettre et ce fut un très beau moment. Parce que, que j'étais assis. Il s'est blessé. Il, il a pointé du doigt entre ma troisième et quatrième vertèbre. Et le cœur. Ah. Et le cœur? Mm. <rires> et <encore la> sœur. <rires> et les... ah. Eu grave ah. et je lui ai dit « Ah, Soami, j'avais une maladie grave et je, sou... je ne m'en souvenais plus. » Parce que l'amour transcende tout. Com et j'étais complètement envahi par l'amour de cet homme. Et donc, il a, pointé, il a posé son doigt il a dit en anglais « Plus jamais tu n'auras mal. » Eu nunca mais senti angina. E eu n'ai plus jamais senti mon angina. Nunca mais tomei vasodilatador. E eu vaso e fiquei assim deslumbrado. E j'ai été émerveillé. Ele levantou-se. E como bom dia, ele voltou-se para o grupo e disse: Get out! Et comme un bon Indien, il s'est retourné vers le groupe et a dit « get out ». Je, je pensais que lui, il est mal élevé. Parce que si au Brésil, on dit à quelqu'un de partir, on va s'offenser, mais il y avait d'autres groupes. Et nous sommes sortis. Le second moment d'émotion, c'est quand on prendre un c'est quand nous sommes allés chercher la voiture, le petit garçon est revenu en courant et il m'a dit oh, « bonjour, bonjour, Mister, Mister, votre voiture ». Il nous a emmenés jusqu'à la voiture et je lui ai dit « je vais te donner un pourboire. Et il m'a regardé, il m'a dit, je n'en veux pas. Et j'ai pensé qu'il allait demander un pourboire aux autres parce que nous étions quatre. Si moi je lui donnais quelque chose, ça aurait été peu, mais trois, c'était bien plus. Mais il m'a surpris. Ele me disse assim, il m'a dit comme ça. De toi, je ne veux rien. Eu quero você. Je veux toi. Je te veux toi. Você est-ce que tu es mon père? Et, ben, et je lui ai dit quel est ton nom? Tabio. Tabio? Quand est-ce s'est mort, Tamio, Tamio. Qu'il t'avait saoulé. Où est-ce que tu vis, Tamio? Parce que tu tellement seul. Et si lugar, il mort m'a dit je vis n'importe où. Rua, je je me couche dans la rue, je dors dans la rue. Il me brûle une couverture d'étoiles. Et je me je m'enroule dans une couverture d'étoiles. Et affirme en poésie tellement linda dans laquelle il et j'ai trouvé qu'il y avait une poésie tellement belle dans cet enfant. Il parlait italien. Comment? Il me si nous étions italiens. Ah, il m'a demandé si nous étions italiens. Si non, brésiliens. Non, brésilien, j'ai répondu. Italien. Italien. Il Et connaissait. Tu lui dis que tu ne connais pas. Tu ne connais pas Pele? Je me dis non. Je lui demande. Je ne sors Je ne suis pas <coughs> un amateur de football. Je connais Jésus-Christ. Je connais Jésus-Christ. Hum, non. Imagina. Foi assim que começou um grande amor na minha vida. Voltamos ao ma Hotel. Nous sommes e, e, e Naquela multidão tamio nos encontrar. E nous a retrouvés. À véspera de viso? Eu havia prometido que ia levar uma lembrança J'avais promis que disse, você un tomar banho, também mais je lui ai dit il faut que tu ailles te laver ta mère. il y a des années que tu n'as pas pris un bain sinon, il a dit non et je me lave toute la semaine mais, mas, comment tu et je lui ai dit que tu te laves comment nos lugares capitais, norte, sul, leste, oeste. Ele então um banho, globo total. E eu lhe disse: il faut que tu prenda um banho da planeta inteira. No dia seguinte, ele brilhava. Le lendemain, ele brilhava. E eu tinha levado para ele uma roupinha e uma bolha. E eu lhe vêtements e um balão. Aí nasceu um amor extraordinário, de vi et c'est là qu'elle est un amour extraordinaire déjà oui, vu. Eu me de Parce qu'il m'a dit « je me souviens de toi ». Je ne me souviens pas moi. Et ce n'est que lorsqu'il m'a dit d'autres choses que je l'ai identifié. C'est une histoire très longue. À ans, Il y a trois ans, je donnais une conférence à Londres. Na à l'Université de Londres et je vis un jeune homme avec une belle apparence et qui me disait quelque chose il est venu jusqu'à moi et il m'a demandé si je le reconnaissais et je lui ai dit c'est un Miu. il m'a dit oui c'était un mio Lorsqu'il avait terminé son cours d'avocat para se dedicar às crianças abandonadas da sua região. Era um filho que voltava. Était un qui était de uma reencarnação muito distante. Une très então, Era Era um filho que voltava. Je me suis souvenu. Et j'ai vu comme les Français ont raison. Déjà vu. Et il me raconta le fait, l'affection qu'il ressentait en tant que fils. Et c'était déjà un déjà raconté. Parce qu'il me disait que je le connaissais. Et demain, je vais le revoir à Londres. Então nós temos o um conhecimento. Donc nous avons la connaissance. De hoje. De ontem. D'hier. E toda a nossa história evolutiva. E tudo, de, toda a história de evolução, No chamado inconsciente coletivo. ce que nous l'inconscient collectif. A quarta característica de uma criatura humana. É a consciência. É a consciência. A consciência É um dos programas mais difíceis da psicologia. La conscience est un um des programmes les plus difficiles de la psychologie. Dona muito tempo, um, passou ferro que conscience era conhecimento. On a dit que la conscience était la connaissance. Moi, perso académique, um, il court était um, comme une de consciência. Oh um, non, une personne qui avait étudié, une personne cultivée, on disait que c'était d'une personne consciente. E não. parle. Ela, ela, ela se a pessoa pode ter cultura e não ter consciência. No os nazistas Les nazis de todos os campos de concentração eram muito outros, mas eram selvagens. selvagens. O que será consciência? Qu Até 1950, 1950, a psicologia não havia definido o que é consciência. La psychologie n'avait pas défini ce qu'était la conscience. psychologue suisse c'est le psychologue suisse Carl Gustav Jung qui a publié un petit livre qui s'intitule Réponse à écrit. Et c'est beau de voir comment il écrit. Il il a dit qu'un soir, il, il était en train de méditer, et senti, il a soudain senti quelqu'un qui le prenait par le cou. Comme si, si c'était un esprit. Et il l'a... A écrire. Il a écrit pendant trois jours et trois nuits. Quand, terminou, quand il a terminé, c'était le livre Réponse à Job. Dans ce livre, il y a ce qu'est qui, ce qui la conscience. L'état de conscience est quand l'ego toma connaissance des contenus psychiques connaissance des contenus psychiques Quand nous, nous acquérons discernement. le discernement Parce que nous avons la connaissance Mais ne sempre savoir discerner ce mais nous ne savons pas toujours discerner ce qui est bien et ce qui est mal. La, La conscience est quand nous, et lorsque nous savons ce qui est bon, ce qui est bien, ce qui est mal. Et que nous agissons lorsque nous pouvons et lorsque nous devons. Parce que très souvent nous agissons lorsque nous devons, mais, mais nous ne pouvons pas. Tout le monde doit tirer frettes. Tout le monde doit prendre des vacances. Mais, mais tout le monde ne peut pas prendre de vacances. Et, et souvent, des gens prennent de, font des entraînements pour pouvoir partir en vacances. C'est une inconscience. On peut être sincère, mais parfois, Peut aussi. A nossa verdade não pode magoar o outro. Ne peut pas Porque ela é verdade para mim. Parce que une pour moi. E cada um de nós tem uma visão da verdade. De nous a, une de la a verdade tem três verdades. Comporta a minha verdade. Vérité, a sua verdade. Vérité, e a verdade real. Ve real. Eu já fui assistir muitos Juiz. Je suis déjà allé voir de nombreux jurys, tout le monde vit, vit, de, de, de, de nombreux procès, tout le monde avait vu que l'individu avait tué. Mais, cada Mais conformément à chaque témoin manière différente, qui avait vu les choses d'une manière différente, l'assassin a été libéré dar conquistar a consciência, então, conquérir a consciência, é o objetivo da nossa vida, é de notre vie. realizar o um autodescobrimento. realizar essa de soi. quem eu sou, Qui suis -je? eu não sou de Valdo Franco, eu Val Franco, eu estou de Valdo Franco, eu sou temporariamente de Valdo Franco, porque eu tenho outras existências parce que j'ai d'autres existences et je suis temporairement dans cette existence et plus tard je serai temporairement dans une autre qui existence suis -e? Qui suis-je La synthèse de toutes ces existences donc il faut que je me découvre pour savoir qui je suis. Como nós não sabemos quem, somos, não sabemos quem somos, Vivemos preocupados com a opinião dos outros. Nós, nós opinião dos outros. na hora que nós sabemos quem somos, porque quando nós sabemos pouco importa a opinião, outros, a opinião dos outros. Se alguém disser que eu sou ladrão, vou E confesso que não et, et je vais dire, je, me, je ne serai pas blessé. Vie. Vie. Parce que je sais que je suis si pas une heureuse. Et lui aussi le sait. Porque Pourquoi je vais perdre mon, Pourquoi vais perdre mais mon mais temps Mais s'il me dit que je suis un journaliste riche dans l'Europe, S'ils si disent que je suis la personne la plus riche d'Europe, mais pas Je ne vais pas accorder d'importance. No parce so. que je sais que je ne suis pas no Et lui aussi. le sait. felicidade. Donc, l'objectif est... de notre bonheur. Est notre rencontre avec nous Dans, même, livre dans le livre des esprits. A 919. Dans la question 919. Alan Kardec pergunta os guias espirituais da humanidade. Alan Kardec demande au guide spirituel de l'humanité Quelle est la méthode la plus pratique et plus efficace pour être heureux dans son monde et surmonter ses mauvais penchants Et les esprits ont répondu Un sage de l'Antiquité vous l'a déjà dit Connais-toi toi-même. Nós não nos conhecemos. Nous, nous, nous pas. E é por isso que sofremos. Et cela que nous Porque nunca sabemos como vamos reagir. Parce que nous ne nous reagir. Nós não sabemos agir. Nous ne pas agir. E estamos sempre reagindo. Nous en train de e estamos sempre armados. Et nous armés. Quando passou, não deu para mim. É Ele é tão ficado comigo. Il, il m'en veut pour quelque chose. Mais peut-être que l'autre est bien. Il y a des raisons qui nous échappent. Mais comme je suis armée, fait je, je, suis déjà, je suis tout de la moindre lui. Et, Et peut-être que l'autre n'avait aucune intention. Mais comme je suis armée, Mais il l'a fait exprimer. Et parfois il y a quelqu'un qui vient me dire, pourquoi tu m'as pas parlé? De? Ah, eh, je t'ai pas vu. Oui, ça passé déjà avec moi. "Tu m'as <risos> dit, tu m'as m'as pas vu? Eu disse, não non, je ne pas. Ou melhor, não Ou alors mieux, je ne t'ai pas identifié. E J'étais si tendu, si préoccupé que je t'ai regardé, mais je ne t'ai pas vu. Et là, Et, et c'est là que je demandais. Et, et, et est-ce que toi, tu m'as vu? Porque por que você não fala comigo? por que tu Porque a obrigação é minha? que moi qui suis de te ah, que Você sempre fala comigo? Porque tu, tu está na hora de você pagar? Alors, <risos> tu me retribui, não parece uma coisa assim? Não É <risos> <risos> filosofia de vida. Filosofia? E a gente se amargura com essas coisas. E não nada. nada. Qui ont aucune importance. Essas valem o valor que nós damos. Parce que ces choses ont la on, on valeur qu'on leur accorde. Valor, si on leur accorde aucune valeur, il n'y a pas de valeur. C'est la connaissance de soi. Estou honesto, je justo. sais que je suis mais je ne peux pas obliger les autres à croire en mon honnêteté. Oh. Il y, y a quelques jours, nous avons vu sur Internet et le docteur Juan me a Dr. Juan, ma, ma, ma l'a fait voir. Quelqu'un qui disait comme ça, la mansion du chemin est très bonne, mais elle n'obéit pas à l'ONU. » Mais elle ne respecte pas les critères de l'ONU. Qu'est-ce que ce que j'ai à voir avec l'ONU J'ai déjà parlé à l'ONU cinq fois. Et les personnes, la personne, personne ne le sait Mais pas. J'ai déjà parlé cinq fois. J'ai déjà parlé. Congrès mondial au congrès Quatre fois J'ai lancé le mouvement de la paix à New York. un orphelinat que j'ai à New avec qu'est-ce orphelinat que j'ai à Bahia a à voir avec l'ONU? Et qu'est-ce que je peux imaginer? Comme la personne une de me attaquer. Comme la personne de Então, nós rimos a valer. Et nous avons vraiment ri. Mais je que c'est un psychopathe. C'est un psychopathe, bien sympathique. Donc il faut que nous nous connaissons. Pour que les mauvais ne puissent pas déséquilibrer notre conviction. Parce qu'il y a des gens qui sont contents de nous voir contrariés. Então dizemos na Bahia. Olhe para a pessoa e ria. Mesmo que você esteja com dor de cabeça. a pessoa O Então, nós temos que alto desse eu vim O que é fazer As pessoas não gostaram. O Problema delas. Que ah, é. elas gostaram. Ah, o Problema delas. Que então nós descobrimos a vida. La vie. E isso nos dá consciência de consciência Porque todos nós temos consciência. Parce que nous avons tous une Mas como nós somos Mas Existem il existe cinq niveaux de conscience. Nous avons la conscience du sommeil. Les personnes qui satisfont leurs instincts primaires. Ils mangent, ils dorment, ils ont des relations sexuelles et tout va bien. Ils ne pensent à rien d'autre. Mais pour d'autres cela ne suffit pas. Eles fazem sexo, eles ont des não. Eles dormem, mas também têm ideais. ideais. É uma consciência desperta. Então, uma, de uma pessoa que tem consciência. Às vezes, renuncia a dormir, a comer e a fazer sexo por causa do ideal. Parfois renonce à manger, dormir et avoir des relations sexuelles à cause de leur É verdade c'est un Il pas. Non, c'est un idéal. est le Là où se trouve le trésor, se trouvera aussi le cœur. dit Jésus c'est Jésus qui l'a dit le là où, bota le coeur, là où, est où que nous plaçons notre trésor c'est là notre trésor. Donc, nous avons la conscience de que un mal. Pas... É um começo. Que... Pas mal, Somos espíritos criados em épocas diferentes. Des époques différentes. Ils sont Certains sont plus jeunes. Certains sont plus jeunes. D'autres sont plus jeunes. Et donc, il faut que vous nous fassiez la tolérance. C'est la même chose que quand, lorsque nous o voyons un enfant. Ce que j'étudie, ce n'est pas ce que l'enfant étudie. C'est pour ça qu'il existe différentes classes dans l'enseignement. La terre n'est pas une vallée de larmes. C'est une école. Et nous de l'espace pour évoluer. Et de l'espace pour évoluer. Remarque, par exemple dans les centres spirituels. Des personnes qui vont pour prendre viennent pour La vie Et ne donneront passe. Comme les catholiques. Ceux qui, ceux qui ne vont que communiquer. et, et ne, ne, ne, ne vont jamais communiquer. d'ailleurs le papa le pape, le pape Francisco, le pape, le pape François, compte une anecdote, une anecdote. Est il est fantastique il a raconté que dans sa parole il y avait une âme qui était très médisante de elle disait du mal de tout le monde elle était une elle tout le temps elle allait dire du mal des horreurs de tout le monde. Elle était si béante que dans sa chambre, elle voyait l'hôtel de l'église. Un jour, elle était très enrhumée. et elle a appelé le, le Curé, je vous demande de bien vouloir venir ici à la maison pour me donner la communion. Parce que je suis très ennue. Et le, le curé lui a répondu. Tu es tellement bénisante qu'il te suffit de tirer la langue et tu vas réussir à atteindre l'autel. Inconsciente. C'était une conscience inconsciente. Elle se donnait le droit d'être le juge de toutes les autres vies. Alors, beaucoup d'entre nous nous nous à Nous sommes habitués à ne rester faire que recevoir. Ce n'est pas un défaut. C'est un primalisme. C'est un primalisme. Il est temps maintenant d'aider aussi. Là, casa, là dans notre maison, il y a une dame qui s'assoit toujours dans, à la même place. C'est un, un souvenir du catholicisme. À l'église, il faut avoir sa chaise avec son nom. Et elle s'assoit là tous les jours. Et un jour, quelqu'un est arrivé, et s'est -se assis à cette place. Et, du vrai, quand la dona gênais, et Je me suis dit quand la dame va arriver. Ça pas tardé. Elle est arrivée. Elle dit cet endroit, c'est à moi. ça, a et dis, la desculpe, la me dit mais me la dame me <t 'n> dit, moi je ne savais pas et elle, et elle dit moi je passe j'écoutais. Et elle et Elle la dame lui dit va ten elle Non et moi je lui ai dit, non, ne change pas de place. Aqui, de personne, ici, personne euh, personne n'est propriétaire de rien. No que a gente Il n'y a qu'un endroit dont nous soyons les propriétaires. C'est notre tombeau. Com ici, toutes les chaises ont été achetées avec l'argent du centre et pas avec l'argent des, des personnes. Mais la personne n'a pas besoin de 10 Je je m'assois ici il y a plus de 10 ans. Je lui ai dit, temps de donner ta place à quelqu'un d'autre. Ce pas de la méchanceté. C'est parce qu'elle devait être sourde d'un côté. Ah, il y a Non, et quelqu'un m'a dit, mais ça ne te dérange pas, et je lui non, problème de, de, de, de elle, et j'ai demandé donc elle elle de... s'est <risos> <risos> demandé de laisser sa place et s'est assise. C'est la conscience du sommeil. J'avais Vous avez déjà marqué quand nous sommes en train de faire quelque chose quelqu'un qui arrive et dit est-ce que je vous aider C'est la conscience éveillée. la, la personne utile. Et d'autres arrivent. Ils regardent Errand. et ils disent « ça ne va pas ». C'est la conscience du soleil. Ils ne savent que censurer. Mais c'est l'évolution. Et période. on passe à la troisième période. Conscience de si mesmo. La conscience de soi-même. La conscience de soi-même ce, ce sont les fonctions de notre corps. Notre corps a sept fonctions. La première fonction, la première fonction, intellectuelle. Est la fonction intellectuelle nous devons développer notre, notre mental. Nous sommes toujours en train d'apprendre le bien et le mal. Nous, nous apprenons le mal. Nous, nous apprenons le mal. Nous apprenons à elle, à amour, amour, à à nous apprenons à excuser, à, à, condamner, à condamner, et au développement est le développement intellectuel. Et, donc, Et nous avons tous le devoir de améliorer notre pensée. La, La seconde fonction est émotionnelle. Fonction est émotionnel. nous, nous avons tous le devoir de maintenir nos émotions en équilibre. Il y a des gens qui me disent, je, je ne sens rien, sont ce sont les, <rire> les schizofrènes. <rire> Et d'autres me disent je sens tellement de choses. Et, les déceintes, les déceintes. Et Donc il faut sentir plus ou moins. Je, je, je, je raconte toujours ceci parce que je trouve ça J'ai une amie. Qui est, qui est spirite, une Excellente spirituelle. Mais c'est la personne la plus émotive de la planète Terre. Et la même me Un jour elle m'a qui, qui est mort mari d'une de ses amies et à moi aussi, elle est décédée. Et la voix lui a téléphoné lui a demandé, en lui demandant d'aller au cimetière pour la veillée funèbre. Et elle a déjà commencé à pleurer. <rire> elle a pris sa douche en plein. elle a pris sa voiture en pleurant elle est arrivée aussi une pire en pleurant elle, elle est rentrée dans la chapelle en pleurant et devant le, le défunt elle, elle a blessé la tête quand et et quand elle s'est fatiguée elle a relevé la tête elle, a la tête. elle, elle se dit bien ce visage, je ne connais personne quand elle est en pleurant du fond non elle et quand elle elle est assustée. Elle est sortie. Elle s'est rendue compte qu'il y avait plusieurs chapelles. Elle est allée chercher son mort. Quand elle est entrée, la vœu est venue. et Elle «Tu n'as pas toujours la Elle a dit, «Non !» J'ai déjà pleuré sur le mauvais mort. Et ça, c'est très bien. <risos> <risos> <risos> et autres, de souffrir et après ça vient. Et il y en a d'autres quand on l'empare. C'est l'exagération. Par exemple, <risos> et est la Les gens Regarde la Regarde ce visage. Mais <risos> c'est <cara gombe, risos> <de l> <risos> que la dépression <risos> Pas sur le visage, c dans Donc, nous devons éduquer notre émotion. La, la troisième fonction. La fonction. Est la fonction de l'instinct. De nous, nous devons contrôler notre instinct. notre c'est nous qui disons, j'ai réagi par instinct. Parce que notre système nerveux sympathique qui actionne notre système nerveux automatique est celui qui actionne le système nerveux réagit sans remarquer. Il faut contrôler. Et cette fonction instinctive. fonction instinctive. Une personne nous dit une chose désagréable. Et par instinct, on va réagir. Et par instinct, on va réagir. Ne réagissez pas. Vous allez votre Et, vai fazer uma briga sem Et vous allez créer une dispute sans nécessité. Souria. Souriez. Et il y a un dicton au Brésil qui dit Et que que il C'est mieux d'entendre ça que d'être sourd. C'est mieux d'entendre ça que la que de ne rien entendre. Quoi? Quatrième point. La notre envie, notre Dirigir volonté, orienter notre volonté, avoir envie, ao corpo. ne pas céder au corps, a que o corpo. parce que c'est la conscience qui contrôle le corps, et, não o corpo que a conscience. et non pas le corps qui domine la conscience. J'ai une amie qui ça. Ah, ah, je suis très fainéante mmh. !» Mais je, je et je dis t'as pas honte. Parce que les autres doivent travailler pour moi. Et moi je me donne le luxe d'être feignant. Non, dit, je ne mets pas ça parce que je suis une personne qui pense et Mais c'est que je suis conscient et l'autre non. Mais c'est que je suis conscient et l'autre non. Il est encore en, dans la phase animale. Le cachorro morde parce qu'il mm -hmm. ne sait pas parler. Então, que Mais, et donc, parce qu'on ne s'est pas parlé. Et dans cachorro mord. Mais personne ne trouve ça curieux que le chien morde. Ça t'est déjà arrivé à la maison de un ami Alors j'étais chez un ami et, et, il et il avait deux chiens. Um un était très doux. Et l'autre un peu boussé. Et l'autre, était un peu obsédé. Une visite est arrivée. Et l'obsédé est arrivé, il l'a mordu. Et la personne a dit, mais quel chien. Il vu vu? Vu? Et il a dit, voyez, il il m'a mordu. Et il répondu. Et j'ai répondu. Tu voulais qu'il fasse quoi Qu'il te dise bonjour ma chérie il a, il a réagi parce que tu es rentré comme si c'était si chez toi cabeza, mais si tu étais rentré plus délicatement, il, il n'aurait pas menti. donc nous devons contrôler notre et volonté. et nous ne nous préoccupons en contrôler la volonté de l'autre et ne pas nous inquiéter ou vouloir contrôler la volonté de l'autre Alain, Alain Kardec le codificateur du spiritisme cet homme extraordinaire a eu l'occasion de présenter la loi de Nos la liberté. Nascemos libres, nous naissons libres la liberté de pensée. Personne ne peut la contrôler. La, les dictatures contrôlent la liberté politique, la liberté de mouvement, mais, du mais pas la liberté de pensée. Personne. Personne, parfois, quelqu'un, est es on dispute et on et le regarde. Et, et on pense qu'il est idiot. <rire> ça n'a pas d'importance. Tu as J'ai même envie de rire. L'autre colère. L'autre est en colère. Et on lui dit non, ne te mets pas en colère, tu peux avoir un arrêt cardiaque. C'est une fonction a quinta função, la e função. sexual Sexuel. a função das duas expressões anima e animus les deux, les, des deux fonctions anima et é é muito importante e sincronizar a função com a psicologia sincroniser la fonction avec la psychologie tendo a psicologia emocional feminina la emocional feminine, e dentro do corpo biológico masculino e masculin, tem conflito, il y a un conflito e vice-versa e vice é inevitável, então nós temos que harmonizar a psicologia, <coughs> uma uma psicologia com a organização fisiológica, mas se nos for difícil, for difícil conciliar il faut concilier nous allons voir Frédéric Chopin nous voyons Frédéric Chopin elle a apparentement qui était en, en, en, en, apparemment efféminé. Qui avait des longs doigts très féminins. A mão délicate. Un rosto ovalado. Un visage ovale. Femenino, féminin. Poucos pelos na face. Très peu de poils sur le visage. Uma voix douce, une voix douce. A sua música est melancólica. Sa musique est mélancolique. As fugas. Quand eu ouço tristez. Quand j'écoute tristesse. Ou la goutte d'eau quand il était en Espagne. Saint, avec, il Jean, avec George Sand, il dès qu'il fut abandonné. Et au moment de sa mort. Et de sa mort, il, il, est est mort. il est en train de mourir Et à côté de lui se trouve une jeune qui. Et vit. qui il aime. Elle le tasse un calice Elle lui apporte un, un une coupe de vin chaud. Parce qu'il souffre de. Bêtise. Et cet homme qui a baladé l'émotion de cette énervée. Et cet homme hom qui a ébranlé l'émotion du du dernier siècle. Avec Francis. Il, il la regarde et dit chante l'Ave Maria. Et elle, elle la chante en plus. L'Ave Maria de Gounod. Et, et il la regarde. Et, et se désengarde. Il todos. a été considéré comme le musicien le plus masculin de Ele tous. Il a été considéré comme le musicien le plus masculin de tous. Mais, en apparence, tout était émotionnel. Et, et pour les autres individus biceps, qui ont des biceps et qui ont des tourments féminins. Et, et, et, et, et, et, et inversement, combien de femmes aussi. Parce que c'est un processus d'évolution. Et le spiritisme a la science médicale eu le rôle de jouer d'aider la science médicale la physiologie et la psychologie, et la psychologie. Kardec, parce qu'Alain Kardec, déjà la question à la question 200 201 et 202, 202 aborde la question du genre aborde la question du genre como necessidade evolutiva como temos necessidade de passar por ambos os gêneros. Il faut que nous il faut que nous par les deux genres. Feminino, le féminin. Adquirir, a pour la é o de le féminin. Dans le masculin. A a coragem, o valor. Le, le, Devenir intrépide, acquérir du courage et de la valeur. Et doit-on Et lorsqu'il y a une inversion? La personne doit équilibrer. Pour que la personne arrive à équilibrer. émotionnel. Au physiologique. Il faut qu'elle arrive à équilibrer l'émotionnel et le physiologique. Et c'est Et c'est si beau. Bon. carte de voir comment elle va dans cette idée. présente à la question 202. Souvent, en raison de la fonction que la personne va exercer sur la terre, elle choisit un sexe compatible à sa réalisation. Elle choisit un sexe compatible à sa réalisation. Imaginons Wagner. Vai ser a cavalgada das Valkyrias. Tem que ser um homem bravo. Tem Beethoven. Beethoven. Era intratável. Antes da surdez. devenir Porque a mãe é tuberculosa. Parce que sa mère était alcoólico. E a sua música é universal é a vida. Et sa musique universelle, c'est la Como uma pessoa feminista poderia compor a nona sinfonia? Como uma a sinfonia? A sexta. A sixième. E a quinta, que é terapêutica. E a 5ª, que é terapêutica. Então, isso nos dá uma visão de beleza, e isso nos dá uma visão de beleza a respeito do sexo. O sexo. Ele deixa de ser um aparelho excretor. Il n'est plus un appareil d'excrétion de et il devient une source de vie, une vie d'inspiration. Aujourd'hui Notre-Dame est après, après la tragédie. Mais si l'on se souvient de l'œuvre de Victorie, si Victor du bossu de Notre-Dame, qui n'a pas été ému par la cigane, la cigane Esmeralda et avec le bossu qui a la qui de la défend de l'hypocrisie de l'évêque qui a se par la et qui veut la poursuivre pour la tuer. Et Il pensait que c'était une prostituée. qu'il Parce qu'il était impuissant, euh, il était impuissant sexuellement. Alors il déchargeait sur elle. Il en faisait sa victime. Le Et le psychopathe qui n'allait jamais être aimé, La défend jusqu'à la mort. E ela consegue amar. E é tão. Lindo. Est beau. Essa questão é tão transcendente. Que no de dia mim. que a humanidade conseguir colocar som e vida. Que le a do vida. Ela vai compreender que a vida é música. compreenderá que música. Quelqu'un, je ne sais plus qui, a écrit que l'univers est une symphonie et que celui qui est sensible arrive à écouter les étoiles. Quando eu li isso, eu era muito jovem. Eu cela, e me apaixonei. Porque eu, o autor americano, adoré, americano. Falava que tinha uma namorada que era uma estrela. qui E como eu não tinha namorada na época? E eu, eu escolhi uma estrela para namorar. La, la, como minha vida é muito agitada? Como très agitée, Uma estrela só é visível durante uma hora de quarenta, mais ou menos. é um namoro rápido e danado. rápida. Então muitas vezes pela madrugada. Uma hora, uma hora meia. Une heure, une heure e demie, eu vou olhar para ela. E ela me pisca o olho. Olha que Ela <risos> e, e então pergunto. então lhe me pergunto. Você sente a minha falta? que te manque? E ela fica tão triste que ela desaparece. <risos> Parece a ela... falta dela. que eu, Porque me Olha o amor. amor. Em tudo há uma harmonia. Tout, Ontem eu estava deslumbrado. em Luxembourg. Luxembourg. Porque eu vi umas flores. Parce que vu des que eu nunca havia visto tão grandes n'avais jamais vu j'ai été en Hollande et j'ai vu ces immenses plantations mais jamais de la taille de celle de Luxembourg c'est dommage qu'elle dure si peu de temps un poète anglais a dit que les coquelicots sont éphémères et Tant qu'elles sont sur la tige, elles, elles sont beaux. Para levar, On les coupe pour les emporter. Em 3 minutes, murcha, et trois minutes après, elles ont fané. Parce qu'il leur manque l'amour, qui est le sol. Et donc, la cinquième fonction de la machine, c'est le sexe. Nous devons donner beaucoup de valeur nous devons donner beaucoup de valeur Respeito. et de respect -de. et de tendresse. Non nous au Ne pas nous, nous à la débauche. manière Même les animaux ne pratiquent pas le sexe de manière arbitraire. Ils pratiquent les diverses manifestations, manifestations sexuelles. et cela c'est No catálogo das várias expressões. Os animais também? Os, animais, os salmões têm sexo, e sexo masculino e feminino? As girafas? Os chimpanzés? etc. E de Somos nós que passamos pela escala evolutiva. a E trazemos a sensibilidade. sensibilidade. Quantas vezes nós vemos um homem? Combien de fois nous voyons un homme Et on se dit, mais c'est une dame. Il est gentil. Il ouvre encore en plus la porte pour que sa femme puisse. Vous vous imaginez être marié avec quelqu'un comme ça Qui tend encore la main Et il y a d'autres qui sont des vikings. Pare, Pula <risos> e quantas vezes nós vemos mulheres notáveis? <risos> Na mansão do caminho. <risos> nós tivemos bons <uma> <risos> Que nossa casa. Que Eu s'occupait de notre maison. Porque era uma dama francesa do século XVIII. Parce que c'était une dame française du siècle. do caderno. Avec une grande éducation bon, elle un super misérable. et qui vivait dans un, un endroit misérable. Mais elle était toujours bien habillée. Toujours bien payée. Parce qu'une femme est qualifiée de Et en ce moment, c'est difficile. Parce que plus les cheveux sont égoïstées, plus on est payé. Et elle nous servir elle, elle était en et venait me servir. Pour de servir et par instinct elle me servir par la gauche. Et, et un jour je lui ai demandé. Pourquoi est-ce que tu me serves par la gauche? Elle s'est m'a dit. Que mais elegante. Parce que je pense que c'est plus elegante. Mais elle ne savait rien. Sempre et elle était toujours bien habillée. Et elle savait mieux que ses patrones. Ses et quand quelqu'un venait Et me visiter, d'aller me, me visiter, d'aller ouvrir la porte. Elle, donc, elle a pris pas. sa retraite. Et tous les samedis quand je suis à Salvador, elle vient me voir. Et elle m'apporte toujours, toujours un vase de fleurs. Et un jour je lui ai demandé, je suis un homme, pourquoi m'apportes-tu des fleurs Elle dit que sexe. Parce que, bah dit « parce que la fleur n'a pas de la sexe, de la fleur a, la, a une beauté, et l'homme qui, qui voit la beauté est, est un homme heureux. » Parce que beaucoup pensent que l'homme est être une pierre brute et grossière. Non, non ce n'est pas un homme, c'est un macho. L'homme, homme, avec un, un H majuscule, comme comme en, comme en français aussi. c'est être qui fascine. Qui, qui commande, Et c'est pour ça que la société en train de la de la maman. Maman. Parce que la femme veut son indépendance. Mais Elle, est, elle fait elle, est, elle fait concurrence à l'homme. Et elle est en train de prendre tous les défauts que l'homme ne supporte plus. Então, às vezes, Marie, muito me et beaucoup de maris me disent. Eu olho para ma mulher, je regarde ma femme et je me dis, je suis mariée. avec je suis mariée. Et je marié avec Et je si elle est mariée. de que Je casada há 30 anos se chama amor não oh, é isso? tem que deixar traduzir não, aquele nome que é marido é à mesma e eu tomei de fábrica qui, euh, qui n'a pas les qualités d'une femme en fait. Parce que la femme est la reine de la vie. Et il ne peut rien avoir de mieux que d'aimer quelqu'un qui est fragile. Mais qui est fort. Mais qui est fort. Il n'y a pas un homme qui supporterait de vivre un accouchement. Un, un obstétricien. Même, si le parto masculin, si était masculin, si l'accouchement masculin, il n'aurait eu que le premier enfant. Et, et, je de et je voudrais parler de cette fonction qui, est, qui, est, est, bella, qui est si belle et que nous et nous par notre vulgarité. Daï, no monde et dans le monde transcendantal, il y a aussi des partenaires. De tonalidades. Des de diverses tonalités. que Dieu. Et amour. Et la sixième fonction de la machine est l'émotionnel Qu que supérieur. Qu'est-ce que l'émotionnel supérieur? Une bonne musique. Um, um gesto de ternura, um gesto de tendresse. quem é que aguenta ao um olhar de ternura? Quem é que pode resistir a um olhar de tendresse? A gente se dobra, concede o olhar de uma criança, o olhar de uma criança, a melancolia de uma criança, a la melancolia de uma pessoa velha, e a sétima função, e a sétima função, a intelectual emocional, a intelectual emocional, desenvolver inteligência para Deus Développer son intelligence pour Dieu. Pour comprendre l'univers. Pour comprendre la grandeur de la vie. Então, Ce sont donc les fonctions de la machine. Então, mm. stage de et nous avançons vers un autre stage de conscience. A la conscience cosmique. Eu et un pai somos un. Moi et le Père, nous, formons, nous sommes un. Et Paul disait « Moi et le Christ, nous sommes un » Il était tellement lié à Jésus que, que personne n'aurait pu dire quand c'était Paul et quand c'était Jésus. Mère Thérèse de Calcutta, par exemple, aimait jusqu'à ce que ça fasse mal. Pasteur, Pastor. Eu sou um caçador de bichinhos voadores. Je suis un chasseur de petites bêtes volantes. Chico, Chico Xavier. Eu sou o secretário dos espíritos. Estão notando que o ego morre. Vous, vous là que l'ego e self, o espírito, se vivifica. Le self, l'esprit, se visita. Eu tenho procurado dizer. Et j'ai essayé de dire ah, J'aimerais être la doctrine spirituelle Tous mes actes Mes pensées minha ma, ma conduite Parce que ça c'est bon pour nous, isso nous dá Et cela nous apporte la plénitude Qui est le, le moment maximum de la psychologie jungienne. Il se dit Un état mm. luminoso qu'il appelle le stade lumineux. Le stade de luz. Les stades de lumière. il Mais il a créé un autre mot. L'individuation. Individuation, qui n'est pas l'individualité. C'est l'individuation. Eu se Je suis devenue une personne complète. complète. Et, agora, Et là, maintenant, la cinquième caractéristique a individualidade. Eu sou um espírito imortal. Je suis un Todos os somos. Com essas características que o autodescobrimento vai nos oferecer. Vai nos e é tão maravilhoso si como nós temos ensaios da parce que nous avons des insights, Percepções, des perceptions, des intuitions, des présences spirituelles. Et que nous sommes, Et nous sommes divins. Le corps est une bénédiction. La Ce n'est pas la boue, comme on le dit. C'est un vase en cristal. Pour carregar, un... de cristal. Para carregar un... la osse consagrada du Seigneur. Pour porter l'hostie consacrée de l'être que nous sommes. Isso, Et c'est pour cela que nous nous incarnons. Pour nous sublimer. Pour être heureux. Que nada faça você feliz. Ne permettez que rien vous rende malheureux. Soyez heureux avec des miettes. Rabin Ranatagor, le poète indien, je marchais sur le sentier Quand Quand est arrivé ton carrosse, qui était un soleil, tu saltaste. Et tu es descendu. Et, me main. Et tu m'as tendu la main. Et, eu oui. meu saco Et je portais dans mon sac diverses choses. Et, percebi que tu me pedindo. Et je me suis rendu compte que tu me demandais. J'avais de des fruits dans mon sac. Um. J'en ai pris un. E Et te le donnais. Et tu, Et tu es parti en souriant. Oh douleur de mon âme. Parce que quand je regardais mon sac, Tout s'était transformé en des fruits de lumière. Égoïste que, que je suis. Et je pourrais te, te donner tout. Porque tu es minha vida. Parce que tu es ma vie. Ces chansons d'amour. Nous, déu, wow, nous apporte la connaissance de nous-mêmes, je suis très malade, c'est un besoin de l'évolution, parce que tout ce qui s'agrège se désagrège, la matière est l'énergie qui se concentre Sous l'action de l'esprit qui commande, Quando essa consciência cumpre o dever, a matéria se desintegra. E nós voltamos às estrelas. étoiles. Bem-aventurado. Bem Aquele que pode sonhar com as estrelas. Mesmo que os seus pés estejam no Pantanal. Mesmo se O livro é mais alvo no pantanal. Le lys est plus blanc dans le marais. Et le lotus est beaucoup plus beau dans l'eau sale des lagunes. Nous vous, notre Nous vous souhaitons à tous de faire notre, notre, euh, de avoir, de faire notre connaissance de, de et nos de notre et de réaliser la découverte de notre conscience. Pour qu'elle aille vers le bien. Et c'est ce que nous vous souhaitons. En vous remerciant tous pour votre présence. Pour votre amour, merci beaucoup.